Bonsoir Est-ce que vous préférez avoir raison ou garder la relation vivante Si vous êtes comme moi, il y a quelques années, je ne supportais pas d'avoir tort. <rire> et évidemment, je pointais tout de suite la personne qui se trompait, qui faisait une erreur et... Euh, ben évidemment, la relation, elle n'était pas forcément euh, super bonne après. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon travail, de, de mon évolution personnelle. Et là-dessus, je fais un coucou à Yannick Alain, puisque justement, c'est avec lui que j'ai découvert la première fois euh, ces choses-là dans le livre euh, « Comment se faire des amis » puisqu'il en a parlé lorsqu'il faisait une interview avec Max Piccinini, qui est aujourd'hui un des formateurs que j'ai eu, un des formateurs et coach. Et ça, c'est hyper important. Je ne comprenais pas, évidemment, ces choses-là. Au début, quelqu'un qui me dit quelque chose et qu'il a tort, je dis bah « Non, mais là, vous vous êtes trompé. C'est pas ce que vous m'avez dit, ou c'est pas juste, ou euh, vous faites une erreur, etc. » Et ça, c'est un grand pas que j'ai fait, bah, surtout sur les deux dernières années, d'apprendre à ne rien dire. Motus, bouche cousue, je me tais. La personne a dit quelque chose, elle s'est trompée, on passe dessus et on continue à discuter et à avancer sur l'échange. Comment je l'ai utilisé au quotidien C'est parce que je suis, euh, en parallèle de, de mes activités de coach, la plus grande partie de mon temps, je suis conseillère clientèle et j'ai entre 30, 50, 70 appels par jour à traiter. Et évidemment, très souvent, les clients se trompent en donnant un numéro de contrat, en donnant une immatriculation de voiture, en expliquant quelque chose. Et là, j'ai appris que... Là, Pour moi, c'était évident qu'il était hors de question de remettre, de leur dire « Non, non, mais ce n'est pas l'immatriculation que vous m'avez donnée, vous vous êtes trompé. Euh, » On ne dit rien, on cherche autrement, on trouve, on avance et on trouve la solution pour retrouver le dossier du client et avancer sur sa problématique. Et évidemment, ça, ça permet d'avoir une relation qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, j'allais dire fluently, mais euh, qui coule en fait, tout simplement parce que euh, bah, ça avance avec douceur, avec bienveillance, avec écoute. Et du coup, la conversation se termine très bien et la personne est en général très contente de l'écoute que j'y ai apportée. Alors mettez-moi en commentaire si vous aussi vous êtes, comme moi j'étais il n'y a encore pas très très très très longtemps, à pointer du doigt dès qu'il y avait une erreur, ou est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà transformé depuis longtemps Et si oui, eh ben partagez-nous ce que vous avez, euh, le, le, le bien-être en fait que vous en avez retiré, et les bienfaits qui vous sont arrivés suite à cette pratique quotidienne. Voilà c'était cette nouvelle perle de sagesse, donc sur le fait de ne pas chercher à avoir raison, mais plutôt garder la relation vivante. Je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt pour une autre perle de sagesse.